Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire ESSMS, passer à l'action pour planifier votre évaluation. Il est 14h01 exactement, je vous propose de patienter une petite minute ou deux maximum. On laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Si vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous en faire part dès à présent, c'est le bon moment, j'ai envie de dire. Puis on patiente un tout petit peu. Je vois que le nombre de participants augmente petit à petit. Je passe encore, on va dire 30 secondes et puis on va pouvoir démarrer. Bon allez, je pense, que, je pense que ça va être bon. Donc bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce webinaire ESSMS Passer à l'Action pour planifier euh, votre évaluation. Donc je suis ravie de vous accueillir. Euh, je me présente Mathilde Jamato, je suis responsable marketing au sein du groupe APAV. Euh, et aujourd'hui je suis accompagnée donc, de Marielle Assouline qui est référente technique nationale ESSMS au sein du groupe. Euh, et puis de Nicolas Blaise qui est euh, responsable marché santé et médico-social au sein du groupe APAV. Alors, au programme de notre webinaire, euh, donc quatre parties. La première qui sera, on va dire, la plus grosse partie. Euh, évolution de la réglementation et les points clés à retenir. On reviendra notamment bah, sur les dates clés, sur la méthodologie, sur la plateforme Sinaé, etc. Quels sont, les, on va dire, les grands changements euh, à retenir. En deuxième partie, euh, on vous présentera un petit peu l'accompagnement à APAV euh, en tant qu'évaluateur pour les ESSMS, euh, mais également organisme de formation. Euh, ensuite, on clôturera, j'ai envie de dire, avec euh, l'ouverture sur euh, bah, comment APAV est votre partenaire dans la maîtrise des risques, que ce, que ce soit environnementaux, humains, techniques ou encore numériques. Euh, et puis, on clôturera cette session euh, avec euh, la réponse à toutes vos questions. Donc, ça me permet de faire une transition euh, tout de suite sur la partie un peu opérationnelle de ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez un onglet « Questions ». Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On y répondra plutôt à la fin, euh, à la fin du webinaire. Vraiment, on va consacrer 10 minutes pour ça. Donc, n'hésitez pas. Euh, sur la droite de votre écran également, vous avez un onglet qui s'intitule « Sondage euh, ». Puisqu'en effet, on va vous poser quelques questions de sondage pendant l'événement. N'hésitez pas à y répondre. En fait, ça va permettre à nos deux intervenants, Nicolas et Marielle, de pouvoir... Euh, on va dire orienter leurs réponse selon bah, vos besoins, selon vos résultats à ces questions de sondage. Euh, voilà, euh, dernière information, ce webinaire est enregistré, donc euh, vous pourrez le retrouver ensuite accessible gratuitement. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon webinaire et je te laisse la main Marielle. Bonjour à tous, euh, je vais donc euh, tenter de répondre à un certain nombre d'interrogations de notre part, éclaircir certains points concernant cette euh, évaluation euh, obligatoire euh, d'abord, un, un petit rappel euh, réglementaire. Euh, les, les différentes lois hein, qui ont ponctué cette, euh, cette réforme, hein, qui nous a amené cette nouvelle évaluation, eh c'est d'abord la loi de juillet 2019 hein, qui a introduit cette, cette idée de, de réforme. L'article 312 du CSF qui lui-même est l'article hein, qui, euh, qui annonce cette obligation d'évaluation, euh, s'est enrichi d'une première, euh, première phrase, en, en vigueur à partir de janvier 2021, nous indiquant que la démarche d'amélioration continue de devenait obligatoire pour les ESSMS. Euh, Ce n'est pas autant une obligation, mais ça permet quand même de donner du sens à cette évaluation externe. Le décret de, du 12 novembre 2021 eh bien, a annoncé à la disposition officielle de l'ancien dispositif euh, qui était associé au. Au décret 2007-975, annoncer euh, le calendrier euh, et les modalités de programmation en annonçant que c'était bien les ATC qui fixerait la programmation de l'évaluation obligatoire. À ce moment-là, elle l'avait fixée au plus tard, au 1er juillet 2022. Bon, on a su par la suite avec le décret du 26 avril que cette programmation serait annoncée euh, à partir d'octobre, enfin plutôt jusqu'en octobre 2022. De, de, de, oui, 2022. Bon, il s'avère que cette programmation s'était un peu euh, étalée dans le temps le, les ATC ont quand même été euh, un peu débordés par cette programmation. Première vague, deuxième vague, hein, on verra qu'il y a des, des, des évaluations prioritaires. Euh, et on, on a eu un petit peu plus d'éléments sur la, sur, la, sur la programmation, justement, euh, qui s'effectue en, en deux vagues. La première avec un, une remise de rapport au, au 30 juin, 2023 et la deuxième vague sur les années suivantes jusqu'au 31-2027. On va y revenir un petit peu plus tard. Enfin, le décret du 28 avril hein, qui, euh, qui fixe davantage les, les, les éléments concernant l'accréditation des organismes évaluateurs, puisque Désormais, l'organisme évaluateur doit être accrédité par le COFRAC dans le cadre de la norme ISO 17020 relative aux organismes d'inspection. Il faut comprendre évaluation dans notre cas. Alors, je vous ai parlé de différentes vagues, effectivement. On les a appelés, on les a appelés, donc, première vague, deuxième vague. La première vague étant celle qui euh, concerne apparemment les établissements autorisés en 2008 et 2009, euh, obligeant donc l'établissement à rendre un rapport au 30 juin euh, 2023. Donc c'est euh, maintenant finalement. Là, on s'est aperçu que pour cette première vague, on, on allait au-delà de, de cette typologie d'établissement autorisé en 2008 et 2009. Certains établissements euh, qui s'y attendaient pas ont eu quand même un arrêté de programmation sur cette première vague, mais parce que les ATC ont, ont, ont cette possibilité de, de fixer la date et de programmer la date de l'évaluation. Euh, voilà, donc là, euh, on est toujours sur une, une, une possibilité pour vous en amont hein, de, pour ces établissements, euh, quels qu'ils soient, de, de préparer l'évaluation. Je vais quand même là aussi parler sur cette de cette diapo de, de la vague, de la deuxième vague qui se situe après la remise du rapport hein, au 30 euh, juin 2023. Cette deuxième vague concerne tous les autres SSMS pour lesquelles l'évaluation sera programmée entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, ce qui va permettre d'échelonner euh, ces évaluations, d'éviter ces, euh, ces périodes de rush, hein, comme on l'a vécu sur l'ancien dispositif. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe en amont hein, de. De, de la date butoir de remise du rapport annoncé dans vos arrêtés de programmation, eh bien, en amont, il faut se préparer, euh, il faut vous préparer, vous, les SSMs euh, à, à l'évaluation de différentes manières. On verra un petit peu plus loin, hein, C'est le, euh, il y a Sinaé, il y a l'auto-évaluation, il y a le choix d'un organisme évaluateur. Donc, on verra, que, euh, on verra juste après hein, que, que c euh, cette phase amont est importante pour vous. Bonjour à tous. Première question, donc comme vous l'a indiqué Mathilde tout à l'heure, à répondre sur la partie sondage à droite de votre écran. Connaissez-vous la date de réalisation ou de remise du rapport d'évaluation pour votre ESSMS On vous laisse quelques instants le temps de répondre au sondage. On hein, poursuivra le webinaire d'ici quelques minutes, quelques secondes. Oui, Là, je, je, je viens de lancer la question, vraiment, elle est bien accessible. Très bien. Alors, juste petite parenthèse, il s'avère qu'effectivement, les arrêtés de programmation ont été un peu différents les uns des autres. On a vu parfois... Annoncer une date butoir de remise du rapport et parfois une date butoir de réalisation de l'évaluation. Donc, c'est plutôt cette question-là qu'on vous pose. Quelle, quelle date Avez-vous reçu un élément concernant une date butoir, quelle qu'elle soit Alors, euh, j'ai l'impression que pour moi, on est plutôt parti sur du 50-50 pourcentage. Euh, il y en a autant qui ont euh, reçu leur rapport que pas reçu. Euh, voilà. Donc, finalement, euh, il y a de tout. <rire> <rire> Très bien. Euh, voilà, donc, c'est bon, à peu près prévisible. Hein, euh, donc, ça veut dire quand même que le, on peut imaginer que dans les 50% qui n'ont pas reçu, euh, je, on peut imaginer que ces 50% qui n'ont pas reçu ne sont pas concernés par la première vague. On peut, peut l'espérer qu'on qu ne recevrait pas un arrêté de programmation pour une remise du rapport au 30 juin. On peut imaginer que la première vague a reçu son ouais. arrêté de programmation. C'est ce qu'on espère en tout cas. Oui, euh, tout à fait. Si ce n'est pas le cas, évidemment, si vous avez quelconque question à ce niveau-là, il faut vous rapprocher de l'ATC, votre ATC en, en, en urgence. Bien, alors qu'est-ce que c'est l'évaluation, cette fameuse évaluation obligatoire Ça reste un levier, hein, euh, évidemment pas un contrôle, hein, on ne va pas se substituer à, aux instances de contrôle et d'inspection qui existent. Il faut bien la comprendre comme, comme, euh, comme participant à votre démarche d'amélioration continue, même titre que l'auto-évaluation, que l'enquête de satisfaction, que le CVS, euh, que le traitement des événements indésirables. C'est vraiment faire faire tourner, on va dire, une roue de une roue de euh, En ce qui nous concerne, elle reste bienveillante. Évidemment, on, on va, euh, ça reste une un échange. On va vous écouter, hein, euh, répondre à, répondre à nos questions qui sont euh, en rapport avec les, les critères du référentiel. On doit évidemment établir une cotation en fonction de tout à fait de, de vos réponses. Hein. Comment, quelle disposition avez-vous mise, Quelles preuves documentaires pouvez-vous nous, nous, nous présenter? Euh, là, le consensus existe vraiment, on n'établira pas, on ne fixera pas une cotation hein, si, si elle n'est pas consensuellement établie pendant l'évaluation, pendant la visite d'évaluation. Euh, la, la nouvelle, le nouveau dispositif prévoit trois méthodologies hein, différentes. Marielle, je te coupe je te coupe une, une, une petite seconde, désolée, on nous demande d'expliquer les différentes appréviations, notamment il y a eu le terme ATC, mais peut être qu'il y en a d'autres, donc n'hésite pas à la première à la première utilisation à nous l'expliquer entièrement. Oui, bonne question. ATC, autorité de tarification et de contrôle, c'est l'instance qui euh, vous autorise, hein, qui, euh, qui, qui vous délivre l'arrêté d'autorisation. Donc, euh, majoritairement euh, l'ARS, mais ça peut être le conseil départemental, euh, ou les deux d'ailleurs, euh, ou d'autres instances euh, euh, départementales, régionales ou nationales. Euh, donc euh, en général, oui, on connaît son ATC, c'est celle qui a délivré son autorisation, l'autorisation de l'ESSMS euh, que, euh, que l'on représente. Voilà, donc euh, j'en étais à cette triple dimension méthodologique proposée par le nouveau dispositif. Euh, C'est complètement nouveau. Accompagné hein, traceur, traceur ciblé, audit système est totalement emprunté au secteur sanitaire. Euh, ça a du sens parce que le, quand la HAS annonce que, que le référentiel est, est très orienté euh, usagé, ça l'est vraiment, puisque un chapitre entier n'est consacré qu'à qu la personne accompagnée. C'est la compagnie traceur. On va recueillir sa perception euh, qui ne présume pas du tout de la performance de l'établissement elle-même euh, évaluée, euh, vérifiée au cours des, des deux chapitres suivants, 2 et trois. Donc, c'est une phase quand même très, un, euh, très intéressante que la HAS a jugée extrêmement importante. Elle insiste sur le fait hein, que trois accompagnés tracées minimum euh, sont totalement requis pour euh, considérer que la méthodologie est respectée. Alors, pourquoi l'auto-évaluation est fortement recommandée Et euh, j'insiste bien, très fortement recommandée. Euh, alors, on a évidemment démarré les évaluations. On s'aperçoit que, que lorsqu'on démarre une évaluation, et qu'un établissement a fait son auto-évaluation, on, on, on parle le même langage évaluatif que, la, on parle le même langage évaluatif, hein, le, le, le SSMS, hein nez dans le référentiel, c'est c'est heurté à, à, à c'est heurté ou c'est euh, en tout cas été confronté à la, à la compréhension des critères qui sont pas toujours simples euh, et également la, la la recherche des réponses qu'on peut apporter à ces à ces questions évaluatives. Euh, préparer les éléments de consultation, c'est fondamental, euh, puisque le, lors de l'évaluation, la déclaration de, de dispositions mises en place ne suffit pas. Il va falloir montrer des preuves documentaires, ce qu'on appelle consultation documentaire, qui est prévue pour chacun des critères. Hein. Donc déjà, si le SSMS peut nous apporter ces éléments minimums hein, qui, euh, qui sont intégrés à la fiche critère, c'est très bien. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Euh, mais en tout cas, on ne pourra pas euh, établir une cotation euh, favorable si, ces critères, si les éléments documentaires ne sont pas présentés. Euh, le troisième élément euh, très intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre des actions d'amélioration en place sur les critères que vous aurez jugés défaillants au cours de l'auto-évaluation. Et évidemment, on en tiendra compte lors de l'évaluation, puisque vous pourrez nous présenter un plan d'action et que nous jurons que cette, ce, le critère qu'on aura peut-être jugé défaillant ne le sera pas parce qu'une action d'amélioration a été prévue, peut-être même commencée, voire même terminée. Voilà, et enfin, avoir une, un résultat d'évaluation vraiment conforme à, à ce que vous êtes vraiment, puisque le passer au filtre des, euh, des critères du référentiel, on, on aura euh, de part et d'autre une, une appréciation qui sera commune en matière de savoir-faire, en matière de référence réglementaire connue. Les critères impératifs, il y en a 18, hein, vous les aurez travaillés pour avoir euh, la cotation nécessaire. Et enfin, les éléments de preuve disponibles et ce fameux plan d'action que l'on attend. Euh, voilà, donc je vous l'ai dit, le référentiel est centré sur la personne, euh, comporte trois chapitres. Euh, chaque chapitre correspond à une méthodologie, euh, accompagné traceurs pour le chapitre 1, traceur ciblé pour le 2, euh, la, le SSMS, donc la gouvernance pour le, pour le chapitre 3. Euh, le chapitre 1, on va, on va rencontrer l'usager, donc la personne accompagnée, mais également les professionnels qui l'accompagnent. La, la, chapitre 2, les professionnels, hein, le, les professionnels terrain, euh, essentiellement. On nous dit sauf la direction, donc, sur des toutes petites structures, euh, on ne sait pas comment on peut... Écarter l'encadrement. Le chapitre 3, on rencontrera essentiellement la gouvernance, ce qu'on appelle gouvernance ce sont les décisionnaires. Donc ça peut être la, la direction tout simplement mais également des membres de l'organisme de gestionnaire de, de, de l'association ou d'un siège, siège social. Une direction qualité. On rencontrera également les professionnels euh, tout à fait les mêmes ça peut être les mêmes qu'au chapitre 2 des professionnels de terrain, des professionnels de, toutes les, euh, de tous les métiers. Euh, alors, 157 critères, ça c'est le maximum. Hein. Le SINAE euh, qui, euh, qui génère les grilles, génère les grilles, donc les, euh, les, les critères, hein, les grilles de critères à évaluer en fonction du numéro finesse, donc de la, du type d'établissement. Pour information, on est à 154 critères pour les EHPAD. 137 pour les SAD, donc pas 157, on n'aura jamais. Euh, euh, voilà. Donc le, en évaluation comme en auto-évaluation, on, on peut utiliser euh, la plateforme. Donc en auto on peut utiliser la plateforme Sinaï qui propose ses grilles et la possibilité de saisir les, les constats, les cotations. Euh, Ce n'est pas obligatoire. Par contre, en évaluation, on est obligé d'utiliser la plateforme Sinaï. Pour, pour saisir les constats, les cotations et les preuves recueillies. Le, le, si on fait un, un comparatif entre l'avant-après, euh, pour aller euh, rapidement, bon, j'ai quand même euh, pas mal évoqué. On, on avait une évaluation interne obligatoire. Maintenant, elle n'est plus obligatoire. Elle s'appelle auto-évaluation et elle est fortement recommandée. On n'avait pas de référentiel. On avait une méthodologie qui était adaptée par chaque organisme évaluateur. Du coup, euh, du coup elle était très, elle était, la méthodologie était, euh, était propre à chaque organisme évaluateur. Là, on a un référentiel des méthodologies. On est censé tous travailler de la même façon et fournir un rapport qui aura exactement la même forme. Avant, le rapport n'était transmis euh, qu'à l'ATC, maintenant il est également transmis à l'AHS. Il est prévu que ce rapport devienne, soit également public. C'est prévu, les modalités ne sont pas encore euh, décrites dans un texte de loi que l'on attend. Euh, le, donc, Avant, on n'avait pas de cotation. On détaillait plutôt en point fort ou en point amélioré. Maintenant, on a des, on a des cotations, une cotation qui va de 1, euh, 1 à 4, 1 étant le niveau le plus faible. On a un niveau euh, point fort, euh, qui est le, la cotation étoile. On a 18 critères impératifs, hein, donc un focus que, que, le, que, le, que le référentiel fait sur des éléments jugés majeurs. Sur ces critères impératifs, on vous demande obligatoirement, enfin, vous vous on vous demande, on vous demande d'avoir une cotation euh, à 4. Si la cotation n'est pas à 4, c'est-à-dire euh, tout à fait satisfaisant ça c'est le libellé de la, de la cotation, euh, un formulaire critère impératif sera, euh, sera établi lors de l'évaluation et on pourra, un plan d'action devra for forcément, euh, vous devrez forcément fournir un, un plan d'action lors de la, la transmission de votre euh, rapport d'évaluation euh, à la HAS euh, sur Sinaï et il, on nous dit que ces plans d'action seront peut-être suivis, on n'a pas de recul du tout sur cette action-là. Euh, alors, le, le comparatif toujours avant-après, avant on était simplement habilité par la HS maintenant il faut que l'organisme évaluateur soit accrédité par le COFRAC. Euh, C'est une démarche bien plus complexe que la simple habilitation HES. Euh, du coup, je vous le disais, on est toujours en attente de décret sur une éventuelle diffusion publique. Euh, enfin, le, on a vu arriver depuis 2000, de, début 2021 l'obligation le, le, de démarche d'amélioration continue, ce qui justifie bien la bonne maîtrise de, le, de tout ce qui sort de l'auto-évaluation, évaluation et toute autre source d'amélioration. Voilà, donc là, Chari s'engage à suivre les plans d'action. Encore une fois, je vous disais, on n'a pas de recul là-dessus. Deux, deux autres questions donc pour poursuivre sur la partie sondage. Donc, question numéro 2, avez-vous désigné un référent qualité au sein de votre ESSMS, établis services sociaux, médico-sociaux Question 3, avez-vous prévu de réaliser l'auto-évaluation de votre ESSMS Vous avez quelques instants pour répondre. Vous pensez bien à répondre du côté de l'onglet sondage et pas de l'onglet questions, parce que vos réponses ne seront pas comptabilisées dans les questions, mais uniquement dans l'onglet sondage, là où il y a une, une question qui apparaît avec un choix oui ou non. Alors, on commence à avoir pas mal de réponses. Je vois que ça, les chiffres bougent encore un peu, donc on, on laisse encore 10 secondes. Je ne me prononce pas tant que les chiffres ne se figent pas. Bon allez, je pense que là, on est plutôt bon. Donc à la première question, avez-vous désigné un référent qualité au sein de votre SSMS euh, La majorité est oui à 60% euh, et 40%. Euh, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Nicolas ou Marielle. Oui. Alors, euh, évidemment, aucune obligation hein, de, de désigner un référent qualité, mais euh, vous avez peut-être bien compris qu'à travers euh, l'obligation d'autre fin, l'obligation d'évaluation, la mise en œuvre euh, de l'auto-évaluation, la gestion d'un plan d'action et son suivi, On imagine bien qu'il va falloir euh, quand même qu'émerge une, une fonction qualité, évidemment, en plus d'une autre fonction, ça, ça va de soi. Assez souvent, c'est la direction, euh, l'encadrement intermédiaire qui, qui devient référent qualité. Sachant qu'effectivement, la première mission de le, du référent qualité sera le pilotage hein, de l'auto-évaluation et, euh, et la préparation de l'évaluation externe. Euh, donc, ça, nous fait, euh, ça nous fait voilà une belle, euh, une belle transition à la question sur l'auto-évaluation. On a quand même quasiment 4, 79% exactement, donc quasiment 80% de, de personnes qui vont réaliser, euh, enfin d'établissements qui vont réaliser leur auto-évaluation. Euh, mais on a quand même, même 20%, 20 qui, qui ne souhaitent pas le faire. D'accord. Bon, bah, donc, donc, bravo pour ceux qui ont pris le temps de le faire. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait, effectivement, vous, vous comprenez bien que euh, peut-être que ce sera différé hein, et que vous avez jugé que vous aviez le temps de le faire hein, si vous n'êtes pas concerné par la première vague. Euh, mais effectivement, réfléchissez de toute manière à l'intérêt de faire cette auto-évaluation. Euh, bon, sachant qu'une évaluation hein, sans auto-évaluation auto auto préalable, qu'on se heurte à une grande incompréhension euh, sur les critères hein, de la part de l'ESSMS, bon, évidemment des cotations comme parfois basses puisque les les, euh, les preuves que l'on demande ne peuvent pas être présentées, euh, et surtout on est on est embêté sur un point important, c'est que l'accréditation le, hein, le, les o 17020, euh, mais également le cahier des charges de la SAS, nous interdit formellement de faire du conseil, euh, donc de vous aider dans la compréhension des critères. Donc euh, c'est en ça aussi que l'évaluation peut peut être peut-être difficile ou ralentie. Voilà. Donc c'est quand même un, un point important pour vous à comprendre en faveur de cette auto-évaluation. Euh, voilà, vos actions à mener. Euh, et bien évidemment, déterminer de quelle programmation dépend le SSMS. Euh, en l'absence d'arrêté de, de, de programmation, vous pouvez effectivement euh, contacter la, votre ATC. Télécharger les outils méthodologiques, hein, le référentiel, le manuel, les guides et tout ça, c'est sur le portail de l'HAS, hein, sur la partie médico-sociale. Euh, identifier les acteurs d'auto-évaluation si vous souhaitez la mettre en œuvre. Euh, déjà, quelqu'un qui pilotera hein, ce qu'on pourrait appeler le référent qualité les professionnels, les groupes, hein, euh, y compris les usagers, parce qu'en auto-évaluation, vous allez également euh, aller interroger des accompagnés traceurs pour recueillir leur perception. Créer un compte SINAE dans le cadre, hein, justement, déjà de l'auto-évaluation, ça vous vous être utile. Mais de toute manière, euh, réaliser l'auto-évaluation, euh, ça pourra se faire sur SINAE ou non, ou, ou pas du tout, si vous ne le souhaitez pas. Euh, vous préparez à l'évaluation euh, après une auto-évaluation ou non en tout cas préparer les éléments de preuve qui seront demandés le 154 critères hein, ça représente euh, très, on a compté environ 500 questions euh, posées pendant la, toute la durée de l'évaluation puisque un, un critère correspond parfois à plusieurs questions évaluatives donc 500 questions pour, que l'on pose pendant un jour et demi ou deux jours, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour aller à la recherche de preuves, donc c'est pour ça qu'on apprécie quand même que les éléments de preuve soient, soient préparés, ou pas trop loin en tout cas. Mettre en place un plan d'action d'amélioration suite à l'auto-évaluation ou, euh, ou pas, euh, ou à partir d'autres éléments issus d'autres sources d'amélioration. Et enfin, sélectionner l'organisme avaliateur à partir de la liste présentée sur les sites de l'HAS et SINAE. Euh, L'HAS vous demande de faire une consultation, c'est-à-dire une mise en concurrence. Euh, c'est peut-être le Oui, c'est encore moi. Alors, nous sommes autorisés à réaliser cette évaluation, évidemment, euh, puisqu'on on, on rassemble les critères. Notre accréditation est, est prévue euh, notre audit d'accréditation est prévu euh, ce mois-ci. Donc, on, on aura assez rapidement une, une petite idée de, on saura si, notre, si nous avons obtenu notre accréditation 17.020 pour les ESSMS, sachant qu'Apav APAV est déjà accrédité, selon le mois 17.020, pour d'autres formes d'inspection. Euh, nous avons déjà eu plus de 50 intervenants euh, qui sont dédiés à l'évaluation. Ils ont tous hein, les prérequis euh, au, au, qui sont exigés euh, et également des prérequis que ceux que nous, nous imposons à la PAF, c'est-à-dire une bonne connaissance euh, des de tous les secteurs euh, évalués. On ne missionne pas euh, des évaluateurs qui ne n'ont pas, euh, pas une expérience sur le, le, le secteur évalué. Euh, nous avons déjà une expérience très significative hein, de l'évaluation puisque euh, euh, sur l'ancien dispositif, on a réalisé plusieurs centaines euh, d'évaluations, 400 exactement. Alors on a mis en place des formations, euh, je vous disais tout à l'heure hein, que le, la, il y a incompatibilité entre conseil et évaluation, c'est l'exigence de l'ISO 17020 mais également de l'HRS. Euh, la formation n'est pas incompatible. Euh, en tout cas, pas, euh, pas pour l'auto-évaluation euh, euh, sous une certaine forme, exactement, et en tout cas pas du tout pour la formation référent qualité. On a donc euh, pu déjà former plusieurs référents qualité, euh, notamment au pilotage de l'auto-évaluation et de la mise en place de la démarche d'amélioration dans son SSMS. Question numéro 4. Quelles actions allez-vous réaliser en prévision de l'évaluation Cette fois-ci, je précise, on est sur une question à, à choix multiple. Donc, n'hésitez pas à, à cocher les différentes réponses qui vous concernent. C'est surtout pour savoir finalement où en êtes-vous actuellement sur vos actions réponses. Oui, je, je vois que les chiffres continuent d'évoluer. Je passe encore euh, 10 secondes, on va dire. Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, d'un coup, il y a eu un pic de, de réponses. Voilà. Donc, euh, voilà, je le redis. Voilà. Hop. <rire> on utilise les bonnes astuces. <rire> bon, allez, je pense que là, ça se stabilise. Euh, donc, en, donc, après, donc, euh, voilà, plusieurs réponses possibles. Euh, en majorité, on est quand même sur la réalisation de l'auto-évaluation à 30%, euh, avec seulement 20%, 22% euh, à s'enregistrer sur la plateforme Sinaï. Donc, on imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui s'est déjà enregistré. Euh, 20% également sur sélectionner votre organisme évaluateur et 16% sur la formation et seulement 12% sur désigner un référent qualité. Voilà, je ne sais pas si Marielle, tu souhaites que je redise tous ces chiffres euh, que j'ai. Non, c'est bon. Assez non, non, tout à fait. Ça. <rire> oui, oui, non, ça, ça me paraît tout, tout à fait, fait cohérent, effectivement. Là avec la, la, une, une priorité hein, sur euh, l'organisme évaluateur, la sélection d'organisme évaluateur, l'auto-évaluation. Euh, référent qualité, c'est hum, difficile quand même hein, de, de voir quel est le, le besoin exact. Peut-être même que peut mettre en place... Qu peut-être qu'il est déjà oui. désigné, en fait, aussi, hein, et que du coup, forcément, derrière... Ah il y a, oui, bien, il bien, sûr, bien sûr, tout à fait. Et peut-être que les formations, justement, permettront de savoir si vraiment il y a nécessité de désigner ou, ou si la, la démarche qualité est portée par un, par un groupe. Merci pour vos réponses. Donc, on passe à une présentation rapide du, du groupe APAV. Pour conclure, on va passer à la partie question euh, que vous avez dû poser sur l'espace le, sur le, qui est dédié. Donc, APAV, partenaire en maîtrise des risques. Le groupe APAV, en quelques chiffres, rapidement, 13 000 collaborateurs, 8 000 ingénieurs et techniciens, chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros sur l'année 2022, 2 200 formateurs qui sont aussi des intervenants au sein de nos agences et de notre réseau. 18 centres d'essai spécialisés sur des entités diverses pour, le secteur, pour des secteurs d'activité spécifiques comme le nucléaire ou le ferroviaire. Et une présence à l'international sur un certain nombre de pays, en Europe et dans le reste du monde. Les cinq métiers aussi dans l'entreprise, APAV, donc euh, le métier inspection, peut-être pour le, lequel vous, vous êtes nos clients sur des contrôles réglementaires, la partie essais-mesures, donc qui est du prélèvement de l'analyse sur différents produits ou matériaux, la partie formation professionnelle dont vous a parlé Marielle à travers deux stages liés à euh, à la partie évaluation SSMS, sur lequel on peut intervenir euh, sur vos établissements, la partie certification et labellisation, sur des labels dédiés aux médico sociales comme le label HS2, par exemple, que vous connaissez peut-être, ou de la certification sur de l'ISO 50 ou 14 0001, qui sont dans l'air du temps, sur la partie énergie. Le dernier métier, la partie conseil et accompagnement technique, où est associé euh, où est hébergé si on peut dire, à la prestation d'évaluation SSMS. Donc, on est bien sur une notion d'accompagnement et de conseil, auprès de l'établissement sur la forme du référentiel de l'AHAS. Vous avez quelques indications de chiffre d'affaires et de répartition euh, au niveau de l'activité du groupe APAV, la partie inspection étant les deux tiers du chiffre d'affaires sur lequel l'accréditation 17.020 est déjà en service, si on peut dire, et appliquée pour un certain nombre de, de nos prestations. Pour préciser quand même par rapport à ce point-là, au niveau des évaluations, euh, il n'y a pas d'incompatibilité au niveau de l'évaluation SSMS avec les autres prestations pour lesquelles vous pouvez, vous pouvez nous commander. Que ce soit de l'inspection ou de la formation, il n'y a aucune incompatibilité à ce sujet-là. Il y a un certain nombre d'informations qui ont circulé, euh, mais qui sont sur ce, sur ce point. Mmh. Les deux dernières questions, avant de passer à la partie questions-échanges proprement dit, ce que vous avez pu poser. Donc, question 5, cet e-workshop a-t-il répondu à vos attentes Question 6, souhaitez-vous être contacté par nos experts Toujours les réponses sur la partie sondage qui est sur la droite de votre écran. Je viens de les publier, donc vous y avez accès. Euh, et puis, je vous propose qu'on démarre la partie, euh, la partie réponse à toutes vos questions. Donc, je vais reprendre les questions euh, dans l'ordre. Et puis, Nicolas, Marielle, je vous laisse, je vous laisse répondre. Euh, donc, on avait donc Sophie au tout début qui nous a dit qu'elle euh, qu venait d'intégrer l'APF France Handicap en tant que secrétaire de direction et qu'elle ne comprenait pas les nouvelles, les, ces nouvelles euh, obligations. Donc, c'était au tout début du webinaire. Donc, j'espère, Sophie, qu'on a répondu à toutes vos questions. Euh, si vous avez des, des, des questions supplémentaires, d'ailleurs, je vais passer la slide. Je vous, donc Déjà, vous pouvez demander à être recontacté dans la question de sondage euh, qu'on vient de vous poser. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de Omnia Belkadi ou de Marielle Assouline, où vous avez ici les adresses mail de, de, de, de nos différents contacts. Euh, si vous avez besoin, qu'on vous représente, on va dire, euh, toute cette partie-là. Euh, alors, je continue de remonter... Euh, donc, on avait la question tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai coupé, Marielle, on avait la question, donc qu'est-ce qu'un ATC Donc Je ne sais pas s'il y a besoin Bien de sûr. repréciser, euh, repréciser donc, tout de suite. Une, une, voilà, une ATC, autorité de tarification et de contrôle. Je n'ai que ça à dire. <rire> euh, ensuite, Audi nous a demandé, euh, nous avons reçu notre arrêté de programmation. Les rapports sont attendus par le conseil départemental pour... Ah mais ce n'était pas une question, excusez-moi, c'était juste une, une affirmation. Donc euh, vous avez reçu votre arrêté, Aude, nous sommes ravis, vous allez pouvoir planifier votre évaluation. Euh... Christelle, vous dites que ce n'est pas un contrôle, mais certains critères impératifs non respectés pourraient donner lieu à un certain nombre de difficultés pour l'institution. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Marielle, peut-être toi tu as compris de ton côté alors, le, je, je, les difficultés, je ne vois pas parce qu'en fait, bon, en tout cas, on, encore une fois, on n'a pas de recul. Hein, euh, il est, les difficultés dont vous parlez, je, ou plutôt les, euh, oui, les contraintes que vous pouvez imaginer, elles ne sont décrites nulle part. Hein. On indique bien qu'un critère impératif défaillant donne lieu à un formulaire et peut-être euh, plus d'encadrement sur le suivi du, du plan d'action, mais on n'a pas plus d'éléments. Euh, L'expérience montre hein, qu'encore un, une fois, le fait de, de vous pencher sur ces critères impératifs, et même si ça peut être que cela euh, avant, avant l'évaluation, peut vous permettre de, de n'avoir aucun critère impératif défaillant, hein, si ce qui est indiqué dans, le, dans les critères est et, et, et pris en compte, je peux vous dire que le, le, le plus important sur ces critères est souvent l'élément documentaire demandé dans la fiche critère, dans l'encadré consultation documentaire. Alors, on a une question sur une, posée par Olivier, plutôt sur la date cette fois-ci, donc je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Euh, donc J'ai eu mon agrément en mai 2008, j'ai fait mon évaluation externe en 2018, nous sommes passés sous l'autorisation en mai 2013. Savez-vous quand est-ce que je dois réaliser mon évaluation eh bien non, on ne le sait pas. On ne le sait pas non. parce qu'en fait, le, voilà, c'est euh, encore une fois, euh, c'est l'ATC hein, qui, euh, qui a tout pouvoir pour la programmation et l'ancienne évaluation euh, externe n'est ne, euh, pas du tout prise en compte dans la programmation de cette nouvelle évaluation. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir en fait euh, voilà, il faut oublier l'ancien dispositif, elle, elle, elle, pas, elle ne sert pas de base au calcul de la nouvelle programmation. Euh, donc vous rapprochez impérativement l'ATC, surtout si vous avez été autorisé en 2008 ou 2009, euh, comme l'indique le décret euh, du 26 avril où vous seriez concerné par la, nouvelle, la première vague. Alors Christelle nous dit, euh, cette évaluation n'a pas été prévue dans nos budgets, qui finance euh, bien, on ne sait pas, on n'a rien de, on n'a rien, euh, surtout qu'effectivement, euh, si vous l'aviez prévu, ça aurait été plus simple, surtout si vous êtes concerné par la première vague, euh, ça sera, si ça pas, c'est à mettre au budget des des, des, des, pro, des prochaines années. Euh, première vague, on est un petit peu embêté, surtout qu'en plus, seuls euh, quelques, euh, quelques financeurs hein, départementaux ont accepté de, euh, de la financer partiellement, quelquefois totalement, mais si elle l'était, vous le sauriez déjà, vous, vous auriez déjà l'information. C'est le cas pour euh, pas mal de, de SSMS du secteur protection de l'enfance dans quelques départements. Euh, Pourriez-vous nous donner des éléments sur la durée de l'évaluation La durée de l'évaluation, euh, pour euh, nous et oui, comme pour tous les organismes évaluateurs, est et fonction euh, de la taille essentiellement. Donc, euh, euh, pour nous, l'évaluation d'un organisme de, de petite taille, c'est-à-dire allant jusqu'à 40 places, euh, il me semble, pour, le, pour ceux qui sont en nombre de places, est à un jour et demi, à deux. On a obligation d'être à deux évaluateurs pendant toute la durée de l'évaluation. Donc, ce sera un jour et demi à deux. Euh, Au-delà, on est plutôt à deux jours parce que les, euh, du coup, les groupes de professionnels sont plus importants, euh, la, les entretiens, les entretiens d'évaluation sur les chapitres 2 et 3 sont plus longs, et surtout, à partir et au-delà de 80 places, hein, on a, euh, on doit augmenter le nombre, enfin c'est le choix qu'on a fait en, en termes de tranche, un hein, nombre de places. Hein. La HAS n'a pas indiqué plus que euh, le, le 3 minimum, euh, 3 accompagnés traceurs minimum. Mais à partir de 80 places, on augmente le nombre d'accompagnés traceurs euh, qui passent à 4 et ensuite à 5 sur la tranche suivante. le euh, L HAS nous a simplement indiqué qu'il fallait trois accompagnés traceurs minimum pour les ESSMS de petite taille. Donc, voilà, donc, simplement pour répondre sur la durée, on est à un jour, et demi, un jour et demi pour la plus petite tranche. Alors, Xavier qui nous dit, si j'ai bien compris, c'est une autorisation égale une évaluation. Il est donc urgent que chaque ESSMS demande un regroupement, non alors, tu peux répéter la question. Une autorisation égale une évaluation est-il donc urgent que chaque ESSMS demande un regroupement Alors, urgent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Le... Donc, euh, une évaluation éga... euh, pardon. une autorisation égale une évaluation, ce n'est pas toujours vrai, puisque euh, on a vu que pas mal d'établissements avaient réussi à regrouper des, euh, des établissements sur une seule autorisation, surtout... Euh, lorsqu'ils sont sur le même site, euh, surtout lorsque leurs autorisations ont été accordées en même temps. Euh, apparemment, donc je ne sais pas comment ça s'obtient, mais en tout cas, ça a l'air de se négocier, euh, puisque de plus en plus, on est sur des, sur des évaluations qu'on a appelées multi hein, euh, avec, euh, avec deux, trois, voire quatre établissements sur la même évaluation. Donc évidemment, on en tient compte sur la durée quand même, euh, puisqu'on augmente là aussi le nombre d'accompagnés traceurs. Euh, Marianne nous demande, notre établissement comprend un, un ITEP, ITEF et un CESAD dans le cadre d'un DITEP. Doit-on faire une ou deux évaluations voilà, la, la, la, ma, réponse, ma réponse est la même. Euh, en théorie, une autorisation égale une évaluation, euh, mais là aussi, c'est l'ATC, l'autorité la, tarification et contrôle lors de l'envoi de l'arrêté de programmation, euh, qui fixera les conditions euh, et, et le périmètre euh, de l'évaluation. Donc, euh, soit parce que vous l'avez demandé, soit sans le demander, euh, ils exigeront que l'évaluation se fasse sur sur, sur euh, chaque établissement ou sur un compte d'établissement. Mais là, bon, je vous conseillerais peut-être d'anticiper, euh, surtout si vous êtes sur un, effectivement, un pôle, euh, où vous pourriez peut-être regrouper les, les évaluations de ces, différents, ces différentes structures. Euh, alors ensuite, peut-être qu'on peut très rapidement réexpliquer euh, euh, l'objectif de la plateforme Sinaé, puisqu'on a Marise qui nous demande Sinae euh, est bien l'outil pour l'auto-évaluation oui, c'est l'outil pour l'auto-évaluation, mais c'est également l'outil pour l'évaluation. Il se trouve que ce sont deux portails différents. En tant que SSMS, vous allez vous inscrire sur Sinaé, vous verrez, vous allez avoir des grilles qui seront générés, une possibilité de de saisir vos, les constats, les cotations, euh, les mêmes preuves recueillies. Euh, en, en, donc, ce, ce, ce, le pré-rapport, enfin non pas du tout, le rapport qui sera généré euh, sera visible, mais c'est quand même une plateforme une plateforme qui est en ligne. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire l'auto-évaluation sur Sinaï, vous pouvez la faire sur Excel ou sur euh, euh, à partir des même des, des référentiels Excel qui sont téléchargeables sur le site HAS. Euh, mais également sur d'autres outils logiciels. Euh, quant à nous, nous devons réaliser l'évaluation euh, sur Sinaé. On n'entre on pas du tout par le même portail. On ne voit pas ce que vous voyez, vous ne voyez pas ce que l'on voit, mais euh, le principe est le même, saisie des constats, cotation, Génération d'un pré-rapport, c'est bien par SINAE que vous sera envoyé le pré-rapport pour émettre des remarques euh, et c'est via SINAE que vous recevrez le rapport définitif et c'est également via Sinaï que chaque ESSMS transmettra son rapport définitif à la Le rapport sera communiqué à l'ATC suivant les dispositions qu'il vous donnera, qu'elle vous donnera. Euh, alors ensuite, euh, Fabrice, je vous, je vous réponds directement Donc, pour planifier votre évaluation ou pour obtenir un devis ou, ou tout autre. Vous, a, vous pouvez directement contacter donc euh, Omnia Belkadi, Donc, On a directement mis son adresse email euh, voilà sur la, la slide que vous voyez apparaître à l'écran euh, suite suite à ce webinaire et puis demander euh, également à être recontacté dans les questions de sondage. Euh, Xavier nous demande, vous pouvez faire et du conseil auprès des ESSMS et de l'évaluation afin de les accompagner de bout en bout pas du tout. Non, ouais. Et non, et non. Donc, euh, bah, du coup, euh, attention, certains organismes évaluateurs font peut-être la confusion. Euh, on ne peut pas vous accompagner euh, ni avant ni après. Euh, donc, euh, si on vous a accompagné avant, et eh bien, on cède notre place à notre organisme évaluateur. Et, su, euh, et au cours de l'évaluation ou avec le rapport d'évaluation, il est totalement interdit de fournir euh, des actions d'amélioration, un plan d'action ou un accompagnement, ben, au risque tout simplement de, de se faire, euh, de perdre euh, son accréditation, d'être carrément... Euh, blacklisté ou plus du tout listé. Euh, donc, on ne, on, on ne s'y aventurera pas. Donc, attention à de, de, de veiller à, à, à bah, tout simplement de ne pas accepter de, de, de, de propositions d'accompagnement post-évaluation puisque votre rapport risquerait d'être invalidé. Euh, donc, non, pas de conseil avant, pas de conseil après. Sauf si Alors, on ne fait pas du tout l'évaluation. Je vais prendre euh, malheureusement une toute dernière question. Je vois qu'on en a d'autres, donc euh, ce qu'on fera, c'est que je les je les partagerai directement à Marielle et Nicolas qui vous répondront directement par email. comme ça on, on va pouvoir ensuite clôturer la séance. Euh, mais je prends une dernière question, celle de Gilbert. Quel impact en cas de mauvais résultat ah, alors... C'est difficile à dire ce que c'est un mauvais résultat. Il n'y a, a pas de mauvais résultat. Euh, si euh, je, je sais pas comment. C'est pas comme pour le secteur sanitaire où on est noté euh, ABCD. Il euh, n'y a pas non plus de notes de note éliminatoires. Il euh, y a un mauvais résultat si vous jugez que c'est un mauvais résultat d'avoir euh, euh, beaucoup de cotations à deux ou des critères impératifs qui ne seraient pas... Euh, qui ne serait pas à 4. Euh, en tout cas, à partir du moment où on a identifié que ça n'était pas au minimum à 3, euh, évidemment, vous devez mettre en place euh, un plan d'action, euh, décider d'action d'amélioration. Elles seront très claires hein, au cours de l'évaluation, hein, même si on ne peut pas vous, vous dire lesquelles. Mais il n'y a, a aucune autre conséquence que la mise en place d'une euh, démarche d'amélioration. Il n'y a aucune sanction, mais absolument aucune voilà et eh ben, marrant. je pense qu'on va on va pouvoir clôturer euh, la présentation pour en effet vous être envoyée, je vous confirme je vous confirme sylvie euh, merci david pour votre commentaire qui nous qui, qui nous remercie pour nos éclaircissements euh, merci Marielle merci Nicolas d'avoir pris ce temps voilà, pour, pour tout nous expliquer et puis ben, merci à tous les participants et puis n'hésitez pas à reprendre contact avec nous euh, avec les différentes adresses mail que vous retrouvez à votre écran je vous remercie vous souhaite une très bonne après-midi au revoir bonne journée. Au revoir.